complète avec le pronom personnel qui correspond. 1. Moi, je m'appelle Lucien. Et toi, tu t'appelles comment? 2. Pierre, il est français ou espagnol? Français. 3. Et vous, vous êtes de quelle nationalité? Nous sommes Canadiens. Quatre. Comment s'appelle cette fille Elle s'appelle Marie.